Donc, BlueMind, en quelques mots, c'est quoi les grandes lignes Qu'est-ce qu'on a voulu mettre dans ce produit et pourquoi ce produit euh, bon, Il faut savoir que moi, j'étais développeur et mainteneur d'un précédent produit open source qui s'appelait OBM, que j'avais créé dès 98, qui avait très bien marché en France. Et puis, bon, pour certaines raisons, euh, je n'ai pas continué l'aventure, mais euh, avec ce projet et cette solution, on avait gagné et réalisé les plus gros projets de messagerie open source en France. Par exemple, le ministère de l'Intérieur, donc 140 000 personnes, plusieurs ministères, des euh, administrations et pas mal de collectivités territoriales. Euh, mais une solution qui a vécu dix ans et au bout de dix ans, quand même, euh, se posait pas mal de questions en termes de modèles, en termes d'approche. Euh, et donc, dans Blue Mind, on a mis un petit peu tout, euh, tout cette, toute cette expérience. Donc, l'idée pour nous, c'était quoi C'était un produit open source. Nous, ça fait 15 ans qu'on fait de l'open source. C'est dans nos gènes. Euh, moi, j'ai toujours été un peu alternatif. Le fait d'avoir toutes les docs, toutes les sources disponibles de l'école à autre, c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé fantastique, un peu comme la science. On a accès aux données. Après, on est limité par nous. Donc, soit on peut acheter des prestations, soit on peut creuser, mais c'est nous qui faisons les choix. Donc, ça, c'est vraiment dans nos gènes une culture. Maintenant, dans l'open source, qu'on a vu, notamment en faisant tous ces grands projets, c'est que le modèle où on construit tout au niveau de la messagerie chez un client, était plus trop adapté, parce qu'aujourd'hui, on voit les gens, ils veulent, ils choisissent une solution, ils montrent ça à leurs utilisateurs. Qu'est-ce que ça fait, combien ça coûte Et une fois que c'est choisi, ils ne veulent pas avoir des développeurs qui vont passer des mois et des mois et des mois chez eux. Donc on a vraiment mis une orientation professionnelle dans cet outil. Vous allez le voir, ça se traduit par des mises à jour à un seul clic, par tout un tas de choses. Un produit pensé euh, évolutivité. Aujourd'hui, le collaboratif ça évolue. C'est pas, on peut pas juste se dire, on prend tel produit, il fait ça aujourd'hui, point. Euh, non, c'est fini le temps où on choisissait une messagerie, un sendmail, un postfix ou, euh, ou autre, et on était tranquille pour cinq ans. Aujourd'hui, avec les smartphones, avec les usages, bah, tous les six mois ça évolue. Euh, donc ça a besoin les solutions ont besoin de suivre ceci. Et puis, pensez utilisateur, parce que euh, ben dans ce domaine-là, nos, nos concurrents, euh, donc Leon, on l'a dit, il y a Google qui, sur le web, mais encore plus que Google, euh, en entreprise, c'est essentiellement Exchange Outlook. Il y a une grande adhérence des, des gens Outlook. Alors Je ne sais pas si c'est pareil partout, mais je sais qu'en France, euh, mondialement, de toute façon, c'est plus de 50% du marché. Et donc, euh, la messagerie, c'est un outil qui touche tout le monde. Quand vous faites un projet de messagerie, ben, c'est tous vos collaborateurs, qui, euh, qui sont impactés et du coup il y a des impacts organisationnels assez importants. Euh, quand est-ce qu'on migre, qui, euh, de la secrétaire qui va râler parce que son bouton qui était là maintenant il est là, ou la couleur a changé, ou elle perd ses habitudes, euh, enfin il y a vraiment pas mal de sujets et donc euh, un des points faibles de certaines solutions open source c'était ça fait le job, mais euh, ce n'est pas forcément pensée, ergonomie, simplicité, que veut faire l'utilisateur, le moindre nombre de clics, tout un tas de choses. Et donc, on a essayé de mettre ça dans BlueMind. Et donc, vous allez voir, ça se traduit par plusieurs choses. Le fait de partir d'une feuille blanche, en 2012, nous a permis de se dire « Bon, mais c'est quoi aujourd'hui les technos Si on veut faire une solution pour les dix années à venir, sur quoi on se base ?» Comme a dit Léon, il y a un tournant aujourd'hui euh, depuis plusieurs années, qui est euh, le passage de pas mal d'applications en mode web. Euh, alors on va le voir, hein, il y a des contraintes, il y a des avantages, mais nous ça a vraiment été en, un objectif d'arriver à proposer une solution en mode web qui soit aussi efficace qu'une qu solution classique. Et donc il y a tout un tas d'impacts sur l'architecture que je vais vous présenter rapidement tout à l'heure. Et puis, au-delà de la messagerie, ce qu'on se dit nous, on ne veut pas juste faire une solution qui va copier ce qui peut se faire de mieux chez Google et chez Exchange. Euh, pour nous, le canal mail, c'est le deuxième canal. C'est enfin, fait partie des deux canaux les plus importants. Il y a la voix, le téléphone et le mail. Aujourd'hui, regardez tous les échanges que vous avez, les factures, les commandes, les relations, les invitations, les rendez-vous. C'est soit le téléphone, soit le mail, en gros. Il y a quelques exceptions. Et donc, si on arrive, une fois qu'on traite bien ce sujet-là, la partie messagerie, ensuite, à rajouter un peu d'intelligence pour faire en sorte que ben, quand un mail arrive, on peut reconnaître qu'il y a tel numéro de dossier, qu'il y a ceci, que les destinataires, c'est ces gens-là qui correspondent peut-être à tel projet chez moi ou autre. Et du coup, être capable de rajouter un peu d'intelligence, c'est-à-dire faire un lien entre la messagerie et le métier. Nous, notre approche n'est pas de se dire, oui, les réseaux sociaux, c'est bien, on va remplacer la messagerie. Ça, évidemment, on n'y croit pas. Avant de retrouver un canal aussi universel, je pense qu'il y, y a beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts. Mais par contre, d'être très ouvert pour permettre des interfaces avec un peu tout type d'application, là il y a un vrai sens. Parce que je pense que vous avez tous connu, euh, ne serait-ce que si vous faites un peu de support, vous avez un service support, vous éduquez euh, vos clients, vos partenaires pour dire, voilà, quand vous avez un problème, vous ouvrez un ticket ici, vous pouvez leur dire 45 fois, euh, il y en a toujours euh, une semaine après, la moitié qui vont continuer à vous envoyer un mail quand ils ont un sujet. Voilà. Et donc, il y a tout un tas de choses qui peuvent se faire en se disant, euh, c'est pas la peine de lutter contre des moulins, la messagerie, ça va rester. Voilà. C'est le, le canal principal. Par contre, un des enjeux, c'est comment on peut arriver à donner un peu d'intelligence, un peu plus. Et donc, nous, on réfléchit pas mal là-dedans, au moins faire toute la tuyauterie qui va permettre à tout fournisseur d'application de faire un lien intelligent avec la messagerie. Et notre objectif au sens large, c'est de devenir assez rapidement la solution open source de messagerie numéro 1. Et on va vous expliquer du coup maintenant tout ce qu'on fait pour ça.